PTDR66 copier collés, je suis cuit. Alors, pour ou contre la copie, je dessine, ça m'arrive de temps en temps. J'ai appris à dessiner seul, mon premier dessin sérieux, étant un original. Je pense pas pouvoir le retrouver mais je sais que je l'avais plus ou moins sorti de ma tête. Pour apprendre à dessiner, j'ai bien évidemment copié d'autres dessins. C'est pas ce que je préférais déjà à l'époque, mais disons qu'il fallait que je passe par là pour avancer. En fait, c'est comme une sorte de motivation, c'est bien plus difficile de rater une copie qu'un dessin original et le pire c'est qu'en général les copies rendent mieux puisque, bah on copie plutôt des artistes meilleurs que nous. Disons que faire une copie c'est satisfaisant quand on débute, du coup puisqu'on passe plus ou moins tous par là pour apprendre le dessin, bah pourquoi tant de haine envers ceux qui copient me direz vous Bah c'est assez simple en fait. Les gens qui ne dessinent pas, on va les appeler la nodro... non on va pas faire ça. Bref, eux, quand ils voient un beau dessin sur Instagram ils se demandent pas si c'est une copie ni même qui l'a fait. Ils se contentent de lâcher leur meilleur like, comme tout le monde, alors que les dessinateurs eux reconnaissent facilement s'il s'agit d'une copie ou pas. Et c'est à ce moment là qu'intervient un espèce de somme, mais euh, justifié. D'un côté t'as un super beau dessin original qui t'appelait 200 likes, et de l'autre t'as un vieux fanard copié sur la quatrième recherche Google Images, là, puis il t'appelait 10 000 likes quoi. Du coup ça fout la haine, c'est logique. On prend ça pour une injustice, et c'est comme ça qu'on arrive au tweet du début de la vidéo. Pour ou contre la copie en dessin donc là, on a mon gars à la pépé Josuke, qui réagit à mon gars Pok qui a posté les dessins. Là, ce qui est remis en cause, c'est pas les dessins de Pok Bagier qui sont plutôt réussis, mais c'est le mérite qu'il y a derrière. Et là, ma gossure Salomé. Ouais, bon, j'arrête avec ça. Du coup, Salomé répond avec une analogie intéressante. Mais si on suit votre logique, moi en jouant des morceaux au piano, je fais que copier-coller. J'ai pas de mérite et je devrais faire que de la composition Y'a aucun travail derrière ce que je joue Désolé pour la voix, c'est juste pour... pour faire la différence, quoi. Du coup, là, j'ai mal au crâne, je me dis que c'est pas possible, elle peut pas avoir raison, sinon toute mon opinion est faussée depuis le début. Du coup normal, je lui réponds TG, t'y connais rien, comme toute personne censée. Ouais, non, en fait, je lui ai répondu ça. J'ai pas vraiment envie de rentrer dans le débat de base parce que j'ai pas toutes les infos nécessaires, mais je pense que le piano n'est pas un bon exemple. Lorsqu'on apprend le piano en interprétant des morceaux, il y a que le morceau qu'on recopie. On apprend à l'exécuter, à ce niveau-là, on s'exerce de la même façon qu'en jouant un morceau qu'on a composé. En revanche, en dessin, c'est pas forcément le cas. En copiant de façon bête et méchante, on apprend certes à coloriser, à utiliser des outils, à faire des traits nets, mais pas le plus important à savoir l'anatomie. Ça revient donc à apprendre le japonais juste en regardant des animes en VOCFR. On retient 2-3 trucs au bout de 6 mois, mais c'est pas super efficace. Donc voilà, ça reste un travail plus ou moins long, mais ça ne mérite pas autant de mérite qu'un dessin créé de A à Z. Je pense que l'exemple de l'apprentissage du japonais vous parle. Ici, je pense qu'on regarde tous plus ou moins des animes en VOCFR, et du coup, on connaît 2-3 mots, voire 2-3 phrases récurrentes. Mais là, perso, si on me demande de dire une phrase simple, genre euh, bonjour, je voudrais une baguette, bah je vais bégayer. Bon, là, on a parlé de la copie côté mérite, et en gros, on pourrait résumer tout ce qu'on a dit par tant que ça te fait plaisir et que tu l'utilises pas pour faire du profit. Maintenant du côté apprentissage du dessin, qu'est-ce que ça vaut la copie Bah pas grand chose en fait. Comme je l'ai dit, t'apprends à coloriser, à faire des beaux traits, à utiliser des outils et 2-3 autres trucs si t'as de la chance. Mais la base du dessin c'est vraiment l'anatomie. Et c'est là que la copie n'aide pas du tout parce que... Bah tout est déjà bien placé. Donc si un jour tu veux faire un dessin original alors que t'as fait que de la copie toute ta vie, bah tu vas galérer parce qu'il manque l'essentiel. Et il y a une chance sur deux que ça ressemble à des vieux fanins disproportionnés. Là. Par contre là où la copie peut être intéressante quand on débute, bah c'est pour... Euh, être aiguillé plus facilement vers euh, le style qu'on préfère. Mais à part ça, je vois pas vraiment d'autres points positifs. Donc voilà, la copie, c'est bien, mais de temps en temps. Privilégiez plutôt les fanarts où vous faites tout de A à Z avec, s'il faut, des références du personnage. Ça sera toujours plus bénéfique. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est un sujet qui me tenait vraiment à cœur et j'ai beaucoup travaillé sur celle-ci. Je me doute que ça va pas intéresser tout le monde et que ça va pas faire beaucoup de vues, mais au moins, j'aurais kiffé la fin. Like, partage, abonne-toi et sur ce, ciao Me, me, me.